Ouais tu me dis où on est euh, Dans une ferme normalement dans le coin elle est connue pour être hantée donc on va voir. Euh, Tristeta pour l'instant. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on y va. Go. Allez. T'as lu juste avant de venir, toi, c'est quoi alors Non, non j'ai pas lu justement moi, je rêvais pas à cause ouais. d'internet. Mais en tout cas, je peux dire que le mythe, enfin je sais pas si c'est vraiment un mythe, mais. Mais euh, je, si tu te tournes légèrement ouais. là, regarde, dis-moi ce que ça. Des bougies. Ouais. C'est ça ouais. C'est ça. Ouais, mais ça, c'était... Euh, ça, c'est pas d'époque. Oui, mais ben, je sais que c'est pas d'époque, mais... Les gens, ils savent que c'est hanté, donc ils viennent et puis ils essaient de faire quelque chose avec des bougies, quoi. D'accord. Ouais. C'est quand même un beau bâtiment rempli de vide. Ouais, là, là. Donc il y avait une famille avant, Et euh, il y a eu des phénomènes paranormaux, donc vous allez avoir sur internet, ferme des parliers. Et euh, voilà ouais, donc je pense qu'ils sont reparti avec meuble, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Et depuis je pense qu'elle n'a pas été reprise. Donc ça, ça se dégrade. On retrouve des canettes sur un moment des squatteurs. Malgré que ça soit très bien isolé. quand même. Alors maintenant qu'on sait que c'est bon il bah, faut y croire un peu quand même. Chaque porte fermée... Euh... Celle-là elle est bien fermée, donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant derrière. Alors, on va essayer d'ailleurs c'est ouvert. Grenier. Qu'est-ce qu'on fait généralement dans le grenier Torture Avec une corde On se pend. Voilà. Bon, oh, je vois pas de corde. Non. Rien d'intéressant. grenier. Allez. Je pense porter un truc, un fameux sport, que c'est pas un sens. Ça va être dans l'autre. Bingo C'est juste que c'est pièce chambre. Je sais pas si toi, mais maintenant qu'on sait que c'est voilà, un peu monté, il y a quand même un petit truc... Euh... Voilà, t'es pas rassuré. Ouais, il y a quand même un petit truc qui fait que t'es pas rassuré, quoi. Ouais. Même si je crois pas du tout au genre de truc. Hein. Ouais. On regardera bien sur les vidéos, regardez bien ces... on va le mettre en ligne, si vous voyez quelque chose. La dame blanche peut-être. Bon alors du coup, c'était pas hanté. Et du coup, en fait, on va t'expliquer pourquoi tu me filmes dans la voiture Vas-y, explique. Parce que t'as cru me filmer à la fin et non. Euh... Ouais. bah je suis désolé, je suis avec un iPhone, hein. j'ai ouais, plus, ouais. plus de sous, là plus de sous. donc on a filmé avec l'iPhone parce qu'on a vu l'affaire ferme au loin, ça dit c'est pas intéressant de, de tourner. Il y peut-être un lien pour, euh, pour aller lire euh, tout ça. Quoi. Donc voilà pour Et cette ferme, euh, j'espère qu'on n'a pas ramené un fantôme avec nous. J'espère aussi parce que là... je peux l'en quoi déjà bah. j Un euh, nouvel ami euh, euh, Comment ça s'appelait ça Ghostbusters